Je m'appelle Cédric Dubois-Baudry, je suis né en Bretagne et euh, voilà, j'ai vécu dans plusieurs pays, au Canada et pas mal en Corée du Sud pendant 15 ans. Euh, et on est rentré en 2019, euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre, que je suis professeur de français. Enfin, J'étais professeur de français, j'ai été journaliste pigiste pour la presse écrite aussi. Euh, et puis maintenant, eh ben, euh, je, je, je m'oriente vers euh, les métiers de libraire, les cafetiers. et cafetier, <rire> et restaurateur, <rire> voilà. et trésorier. Ah non, c'est moi ça. <rire> Ben bonjour, moi c'est Héloïse, Renaud dubois Baudry, c'est très long mais j'aime bien, c'est très long à écrire et euh, ça fait se tirer les cheveux de toutes les administrations, donc c'est déjà c'est pas mal, euh, voilà, ben, qu'est-ce que je peux raconter d'autre, euh, j'ai je... vécu, au... vécu en Afrique, en Géorgie, en Corée du Sud, avec mon mari, ici présent, euh, pendant 15 ans, on est rentré donc en 2019, ça tu l'as dit. Euh, je suis d'où en France, je ne sais pas, on va dire peut-être citoyenne du monde, c'est pas mal. Et, euh, et voilà, et puis bah, la Bretagne, c'est un nouveau départ et puis euh, une nouvelle, euh, nouvelle aventure qui commence pour nous deux. Et puis bah, voilà. Alors ici, bah, on est à euh, Berrien, devant, <rire> devant une table, oui, devant l'autre rive, <rire> Devant l'autre rive, à Berrien, en forêt du Et c'est un lieu un peu magique, enchanteur. Ça a été un peu un lieu coup de cœur pour nous quand, euh, la première fois qu'on l'a visité. Et euh, c'est une reprise qu'on fait aujourd'hui. Et donc on reprend ce lieu emblématique qui est l'autre rive, qui est une, un café-librairie, qui était un café-librairie et qui va devenir une librairie-café. Voilà, on change. Voilà, ça a une importance particulière. Hein, de voilà. Mettre la librairie en premier. Euh, voilà, pour. Euh donner une importance particulière aux livres. Des livres, effectivement, euh, sur tous les thèmes, mais euh, avec ce côté un petit peu alternatif, voilà. Tout, dans le domaine de l'éducation, la société, politique, etc., euh, ce qui nous intéresse, c'est euh, euh, le côté alternatif. Euh, ce qui se faisait déjà ici, c'est une librairie euh, très orientée sur euh, euh, le, la, la, la botanique, l'écohabitat, etc., un peu... Un peu anarchiste aussi, donc ça nous, ça nous convient bien. Euh, et euh, on va trouver des boissons euh, petites euh, fortes, on est à fortes, puisqu'on a licence 4. <rire> voilà, on pourra trouver aussi bien du pastis que de la bière ou du cidre. Local. Local, euh, bien sûr. Bon, le pastis local, c'est. Oui, il ah, si, si, y, y, oui. y en a. Ah, si, il y en a, c'est vrai. Il y en a, on en a trouvé. Ah cher cher <rire> cher cher cher. Et aussi, euh, on, est, on offrira aussi euh, de la petite restauration, donc, euh, comme ça se faisait ici. ici euh, il y avait des cakes, euh, assiettes de fromage, euh, tartes, etc. Ben, nous, on fera aussi euh, une petite restauration. Alors, il faut qu'on définisse précisément ce qu'on va faire, mais euh, les premières années, voilà, ça, ça restera... Euh, très simple. Très simple, voilà. voilà. La première que, on, année, très, on, très, ouais, très très très très simple. La première simple. <rire> chose, c'est la librairie, le café et ensuite la, la, la restauration. restauration. Voilà. Et donc, on est quand même, on s'inscrit dans le thème de l'éco-citoyenneté, donc euh, préservation de l'environnement, de nos environnements environnement, donc euh, la nature et environnement social aussi. Alors on espère mi-juin 2022, donc dans pas très très longtemps, on sera avec vous, ou <rire> vous serez avec nous plutôt. Euh, ouais, bah, on ouais, espère. Ouais, ouais, voilà. ce serait, ouais, on aimerait bien que ce soit mi-juin 2022, histoire de se préparer un peu avant la saison euh, juillet-août d'été, voilà, parce qu'il pas mal de monde, pas mal de touristes qui passent ici. Donc histoire de se rôder un petit peu euh, avant de... Et puis de pouvoir lancer des animations aussi euh, durant l'été. Donc euh, savoir un petit peu euh, qu'on puisse se mettre en place un petit peu avant. Quoi. On, euh, en est... on en est aux travaux là, on est en train de réaménager un peu l'intérieur. Euh, voilà, partie euh, qui reçoit du public comme la partie privée. Et puis, euh, on, en, on ouvre les comptes chez les différents distributeurs de livres, etc. Euh, voilà, on est en contact avec euh, les différents brasseurs locaux. Voilà, voilà. En ce moment, il y a un peu tout qui se, qui se, qui mélange, se met en place. Euh, ouais, qui peu, se met et puis, en qui, place. Se met en place, ouais. qui se met en place, doucement. Ouais, ouais. Et euh, on, est euh, on est dans l'aménagement, dans les travaux de, de nettoyage aussi. On, on nettoie tout, tout, parce que ça fait plus d'un an et demi que c'est fermé, donc bientôt deux ans. Donc ben, voilà, il y, y a un nettoyage à faire. Quoi. Euh, voilà, On euh, ponce voilà. les tables, on ponce les voilà. chaises. Euh, voilà. On les protège, on... elles sont belles <rire> On nous demande souvent souvent, si on, a les, si on va faire la même chose, les mêmes cakes, euh, les mêmes activités. Alors, euh, dans l'ensemble, oui. <rire> oui. On proposera des ateliers, des conférences, des concerts, des expositions, comme le faisait l'autre rive avant. Et euh, voilà et juste la partie cake, on verra dans un deuxième temps. Euh, voilà, parce que je sais que les cakes de Katita avaient une certaine réputation. Voilà, mais on a une certaine pression à ce niveau-là. <rire> euh, mais voilà, on va attendre un petit peu <rire> pour se lancer dans le côté cake de Katita On sera tous les deux sur l'année et euh, on aura des renforts en juillet et août. Là, on a prévu d'employer deux ou trois personnes. Voilà. Mmh.